Je me demande souvent si j'aurais eu le temps de prendre les moments intimes. On m'a trop dépensé, à rechercher l'eau chaude quand tout partait devant. Travers, laisse-moi t'apprendre ici à ne pas sombrer de folie, car les vies sont fraîches ici. Faire de bruit Je veux simplement te plaire Dans les stations d'eau chaude Cool. Dans nos vies d'enfants Il y avait un opium Nous rendant insouciants Et forts Oui, c'était mieux avant Dans l'époque bénie Où tout était permis Prendre ici à ne pas sombrer de folie car les vies sont fraîches ici, tu sais même inviter. Laisse-moi te prendre ici, je ne vais pas faire de bruit, malgré la tristesse la pluie, tu sais, c'est pour le chaud Il y a trop de choses, oh bébé, oh bébé, il y a trop de choses, tout pour le chant, oh bébé, oh bébé, tout pour le chant, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, tout pour le chant.